Bon, ici au laboratoire de mécanique des sols d'Irstea Aix-en-Provence. Je vais vous présenter le, la grosse boîte de cisaillement à partir de laquelle un certain nombre d'essais euh, pour Ecosfix ont été réalisés. Le, cet équipement, qui est un équipement euh, euh, original et, et peu répandu en France et dans le monde, permet donc de, de, de compacter des, des matériaux dans des boîtiers de taille 50-50, à partir d'une machine euh, où, où on a euh, basiquement deux axes de, deux axes de, de, de, de déroulement d'essai, c'est-à-dire un axe horizontal un axe vertical. L'axe horizontal permet de mesurer la résistance au cisaillement et l'axe vertical euh, permet euh, de mettre euh, l'état de confinement euh, du matériau. L'idée c'est d'avoir les caractéristiques euh, mécanique ou physique des matériaux pour pouvoir euh, concevoir des ouvrages où on a besoin des caractéristiques de stabilité du sol sous conditions de contrainte. Donc le sol est cisaillé suivant un plan de cisaillement imposé. Donc euh, vous voyez devant vous un équipement donc euh, métallique où on a ici par exemple on a deux boîtiers euh, dont l'un coulisse le supérieur coulisse par rapport à l'inférieur et euh, grâce à ce système, on réalise l'essai le, de cisaillement. Euh, L'entraînement de ce système est, est, ré est réalisé par des, par des vérins hydrauliques, qui est en fait le vérin qui va produire l'effort de cisaillement, et cet effort va être mesuré euh, grâce à ce capteur de force qui est ici, et on va, on va faire la mesure précise du déplacement grâce à la, à la règle numérique qui est ici. Euh, ce, ce capteur de déplacement qu'on voit ici est une règle numérique, elle va permettre de mesurer le déplacement du demi-boîtier supérieur pendant le cisaillement. Dans la pratique, il faut qu'on ait une vitesse de cisaillement constante. C'est-à-dire que c'est ce capteur qui va envoyer l'information au micro-ordinateur, qui va régler, euh, qui va régler le, la vitesse régler de telle sorte que la vitesse soit constante pendant tout le déplacement. Et il faut que la contrainte de confinement, c'est-à-dire la pression exercée sur le matériau, soit constante pendant tout le déroulement du cisaillement. Donc, en fait, au niveau vertical, on a les mêmes consignes en force et en déplacement qu'on a sur, le, sur la partie horizontale. Et lui, le capteur de force, en fait, va mesurer que la résistance au cisaillement. Donc il va mesurer une force. Pour réaliser l'essai de, de cisaillement à la boîte, la première étape, c'est la mise en place du matériau dans le boîtier. Donc la mise en place du, du matériau, euh, il faut avoir avant les, les informations de densification pour savoir exactement la quantité de matériaux qu'on qu va mettre dans le boîtier et on sera dans l'obligation de procéder à un compactage par couche pour avoir une, une bonne homogénéisation et être certain d'obtenir la densification du matériau. Euh, donc cette densification, il faut, il faut, pour, arri pour arriver à l'obtenir, il faut mettre une masse donnée dans un volume donné. Pour la phase de compactage, là, il faut bien se dire que ce qu'elle fait, c'est juste pour faciliter le compactage, et, et ce n'est pas du tout du compactage. Hein. Elle, prépare, elle prépare la surface qui va être compactée au pied d'ameur, qu'on va voir tout à l'heure. Hein. Voilà, une Il faut non, remonter. Non, non, non. Yves, Alors, participe. Participe, participe, là, parce que... Allez. Donc ça, ouais, il faut le filmer, donc c'est la mise en place de la deuxième couche. Vous voyez que là-dedans, on a quand même des blocs, vous voyez, le matériau il est fin, mais on a des blocs qui sont des blocs de 80-100 mm, et normalement, ils ne peuvent rentrer que dans un boîtier de cette taille. Donc là, euh, c'est maintenant c'est le programme informatique qui va gérer l'essai. Ouais, bon là, on a euh, une, une représentation graphique du phénomène, hein, ça démarre ici, euh, du phénomène qui est en train de se passer au niveau des, des quatre capteurs, deux de force et deux de déplacement. La bleue, c'est la force de cisaillement. On voit qu'elle monte légèrement, elle était au niveau de zéro là. Ça, c'est la valeur de la pression de confinement, elle va être constante, la verte. Là, on voit qu'elle s'est mise sur une ligne, elle va être constante pendant tout le déroulement de l'essai. Et là, on a une visualisation graphique du phénomène. Hein. Puisqu'ici, si on regarde ce, ce schéma, on voit qu'ici, sur ce schéma, on a l'axe horizontal et l'axe vertical. Hein. Donc, la boîte de cisaillement, ça n'est ni plus ni moins que deux axes d'évolution de, des, des processus. Hein. Donc, l'axe X et l'axe Y.